Excusez-moi à la députée de London West l'interrompt, mais nous sommes à 10h15, ce qui nous fait passer aux déclarations de députés. Et le premier député, c'est le député de bay James. Je prends la parole aujourd'hui pour parler au nom de mes concitoyens de Meshkegwe-Bay James qui sont frustrés et fatigués d'atteindre. Les, les tests de conduite en personne. Monsieur le Président, j'ai écrit au ministre des Transports à plusieurs reprises sur l'examen euh, du permis de conduire, mais ce n'est pas résolu. Je n'ai pas eu de réponse à ma Lettre et les gens doivent attendre presque un an pour prendre le test de conduite en personne. Les gens du Nord téléphonant au bureau sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas prendre rendez-vous en ligne. Rien n'est disponible. Ils ne peuvent pas s'inscrire parce que le système ne fonctionne pas et ils sont fatigués quand qu'on leur dise qu'il faut attendre. Et les centres d'examen de, de conduite euh, temporaire sont ouverts, aucun le nord. Monsieur le Président, vous pouvez m'expliquer quelqu'un qui vit à Londres utilise le système en ligne pour prendre un test en personne à Capusquet. C'est pas logique, n'est-ce pas? La jeune fille essaie d'avoir un rendez-vous chez Drive Test. Ça fait un an et demi et rien est disponible en ligne jusqu'en 2024. Elle demande, elle, elle, elle déménage pour l'école, elle doit laisser son auto en arrière, qu'elle paye des assurances dessus en espoir d'avoir ses licences. Je demande à la ministre des transports, des de transports. Demand minister... Je demande. Au ministère des Transports, encore une fois, d'une fois pour toutes, répond au au au aux gens d'El Nord cette restriction géographique à l'inscription en ligne et avoir plus de centres d'examen de temporaires dans ma circonscription. Merci. La députée de Carlton. Merci, M. le Président. La semaine dernière, le 13 octobre et 14 octobre, j'étais avec l'honorable Gilden Lapney, ses collèges et université en tant qu'adjointe parlementaire au collège et université de Carlton, Collège la City et l'Université d'Ottawa. Et il y avait nos collègues d'Ottawa, M. le député Roberts. Et on était au Collège Algonquin avec le président pour voir les laboratoires liés pour les, les études d'infirmières et, et le Centre d'excellence, on a parlé à des étudiants. Par la suite, on était allé à l'Université Carleton avec le président ben, Antoine Bacon où on a eu la chance d'écouter plusieurs enseignants et les étudiants au Centre de construction avancée et de la recherche et de fellowship postdoctoral. Ils ont montré de la recherche dans le génie. Au Collège de la Cité, le ministre a annoncé que le gouvernement ontarien investit plus de 400 000 pour une formation novatrice pour des étudiants en infirmière en français afin qu'elles puissent recevoir de la formation pendant la pandémie de la COVID-19. Et finalement, on était à l'Université d'Ottawa, c'est mon université, où on a annoncé qu'on a de programmes de formation des enseignants en français pour qu'on puisse pallier au manque des enseignants technologiques de langue française. Notre gouvernement collabore avec des initiatives au Collège et à ontarienne pour assurer qu'on puisse continuer à donner les meilleures éducations postsecondaires au Canada et à l'international. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, la députée d'Oshawa. Merci. Les gens ont à cœur leur santé et comprennent euh, l'importance des soins d'optométrie. Ils ne veulent pas que les gens jouent des gens avec euh, la vue des gens. Les gens de ma circonscription, comme Arnold, qui est diabétique, a besoin d'avoir un test tous les ans et il a manqué un an à cause de la pandémie, qu'est-ce qu'on va faire? Les aînés, les diabétiques, et aussi les jeunes ont besoin de soins. Moi, je suis en situation difficile. Fin de citation. On entend des parents comme Liane qui nous écrit. Je vous écris comme mère de deux filles, une qui prend des lentilles de contact, une autre qui a des difficultés à lire l'écran blanc. J'ai téléphoné à l'optométrice pour prendre rendez-vous. La plus âgée a de besoin des lentilles de contact et l'autre a besoin de lunettes. Mais à mon horreur, l'assurance santé ne couvre pas les tests. Donc, j'ai une fille qui ne peut pas avoir des lentilles de contact parce que notre tendance est plus vieille qu'une année et une autre qui ne peut pas apprendre parce qu'elle ne peut pas voir le tableau et pas d'option. J'ai écrit à cette ministre de la Santé à cause de beaucoup d'appels au choix des aînés, des familles qui n'ont pas le, les résultats. Je vais continuer à présenter des pétitions et je demande à ce gouvernement de revenir à la table de négociation pour assurer que tous les jeunes puissent avoir des retraitements en colère. En dépit du défi, tout le monde peut voir clairement que le gouvernement ne veut pas financer des soins d'optométrie. Faites ce qui s'impose et sauvez les soins oculaires. Déclaration de Stormont députée, le député de Stormont-Dundas, South Glengarry. Thank you, Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour attirer l'attention au de l'esprit du bénévolat qui nous aide à rendre l'Ontario dans ma circonscription de Stormont, Dundas et congère un meilleur endroit où vivre. Le canton de South Stormont, les gens envoient les à un prix de l'an qui est le nom de Fran McLean, qui est un bénévole depuis de longues années. Depuis 2020, la personne qui est récipiendasera qui a fait du service communautaire à l'âge de 13 ans. Marlon pensait que la générosité de la communauté quand il a été blessé à l'âge de 16 ans, la communauté l'a aidé en levant des fonds pour qu'il puisse aider avec une danse. Il n'a jamais continué à payer du fait qu'il a reçu ce traitement, ses bénéficiaires. Les clubs de motoneige, les Easter Seals et le club Lions du canton de Cormont. Et ils ont, et il y a eu beaucoup de postes dans le club à organiser, faire la levée de fonds pour beaucoup de causes pendant 57 ans. Et il a 73 ans, mais continue à faire du travail. S'il y a un événement, Marlon est là dans le, euh, la salle nommée sur les... Merci, Marlon, et euh, euh, merci d'être là avec nous. Merci. Déclaration de député, le député de Spadina Fortier. Merci. La fin de semaine dernière, on a eu trois euh, tueries dans la ville de Toronto 243, 23 euh, décès et 100 blessures. Mais dans ma circonscription, on a eu trop de ces tueries dans les rues et les Airbnb partout dans la ville, et les gens souffrent de la violence avec des armes à feu. En 2018, j'ai déposé une motion au, au, à la santé publique de Toronto pour que la violence euh, avec des armes à feu, c'est euh, un déterminant de la santé, mais je pense que c'est communautaire maintenant. Si on ne traite pas à la racine de la violence avec les armes. Et ce gouvernement a, a empiré les choses, ses racines, le gel du salaire minimum, tout ce qui mène à euh, la différence plus importante, au fossé plus important, les riches et les pauvres. Et il y a euh, la prestation pour les personnes handicapées qui ont été limitées. On a de la ségrégation où les gens euh, dans les communautés racialisées sont désespérés. C'est plus facile pour un jeune d'avoir une arme qu'à qu avoir un emploi. On peut arrêter euh, la, la violence avec des armes à feu. La police ne peut pas faire tout seul. Ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Et on a besoin des gestes politiques pour réduire euh, la fossé entre les riches et les pauvres, réduire les niveaux euh, et augmenter le niveau euh, d'emploi de, pour les communautés défavorisées pour résoudre ce problème d'une fois pour toutes. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Simcoe Gray. Merci, je prends la parole pour remercier la ministre de la Santé de maintenir sa promesse. La session dernière, la ministre Elliott a promis que les... Euh, patients de la frégoschistique auraient du financement une fois que le médicament est répondu. En septembre, on sait que le travail de la ministre a donné des fruits. L'Ontario est le premier endroit canadien où on a mis ce médicament dans le registre. Les gens qui ont de la frégoschistique peuvent avoir des traitements à temps pour planifier leur avenir que peut-être qu'ils n'auraient pas un avenir. Pendant l'été, la ministre a maintenu sa promesse de venir à Collingwood pour voir de premièrement le besoin de remplacer euh, le vieux hôpital de Marine. Et donc, il y a beaucoup de population depuis 60 ans avec euh, peu de rénovation. On a annoncé. 15 millions de dollars d'investissement à l'hôpital General Marine pour qu'on puisse avoir d'accès au type de soins de qualité qu'on a besoin pour l'avenir. Au nom de l'hôpital et des communautés qui desservent tellement bien, je veux remercier la ministre et le gouvernement pour son engagement à terminer la médecine du couloir dans notre région et partout dans la province. Merci. Merci le député de Perth Wellington. Merci. Aujourd'hui, je veux reconnaître le conseiller Ramos et le publicateur Belzette. Bill était un serveur public dans le meilleur moyen, mais il était un bénévole, historien, agriculteur mari et père. Il a, Bill a accompli beaucoup de choses et il a apporté du service d'eau et d'eau usée et il a fait construire le pont sur la route 7, le renouveau du centre d'administration Wellington Gouff, un projet qu'il a démarré dès le concept. Bill était aussi un homme d'affaires et il a financé. Un journal à succès, le Wellington Advertising, qui donnait de bonnes nouvelles au comté de Wellington. Et et l'advertiser continue à servir les communautés du comté de façon fière et indépendante. Et ça va à plus de 40 000 foyers et entreprises. Il est un membre de la Légion du Club des hommes de Guelph. Et ses réussites sont incroyables, son dévouement et sa décence étaient encore plus. Je sais que je parle pour nous tous, et certainement vous, Monsieur le Président, quand je dis le comté Wellington et tout l'Ontario sont mieux à cause de Bill. Merci, Bill et condoléances. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Le député de Toronto-Danford. Merci. Depuis des années, les parents ont eu des difficultés à à, à trouver des coûts les plus élevés au Canada. Plus que jamais, les parents ont besoin des services de garde d'enfants pour que les budgets fonctionnent. Je parle des parents qui disent que les. Euh, euh, le coût de services de garde à l'enfant sont plus élevés que même leur hypothèque. Il faut avoir une bonne euh, entente avec le fédéral maintenant. Les néo-démocrates de l'Ontario veulent travailler avec le gouvernement fédéral pour avoir un système universitaire de services de garde d'enfants euh, sans bille euh, et universel à seulement 10 dollars le mois. Il faut arrêter de, de faire des de d'hésitation de, et parce que les familles qui paient cette province et un territoire ont déjà signé cet accord avec Ottawa pour avoir des services de garde d'enfants à 10 dollars. On sait qu'on peut le faire donc je répète, les néo-démocrates ontariens s'engagent à avoir des services de garde d'enfants abordables, en travaillant avec le gouvernement fédéral pour avoir un système public, universel, sans but lucratif de garde d'enfants. Nous savons, pensons que le gouvernement pourrait le faire et faites-le maintenant, s'il vous plaît. Merci. La déclaration des députés du député de ottawa west Nippin. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour rendre hommage à un grand Canadien. Barry Turner est décédé mercredi dernier après une bataille courageuse avec le cancer. La carrière de Barry, le service à la communauté, était très grande. Il était député pour Ottawa-Carlton au fédéral. Il était directeur de Ducks and Limits. Il a été président de l'association d'anciens parlementaires aussi bien que Président au, au, au centre hospitalier des enfants de l'Est de, de, de Il a travaillé en Tanzanie aussi. Il a gagné du titres des plaines d'Afrique à la forêt parlementaire. Barry, c'était un mentor pour moi quand j'ai commencé ma carrière politique. Il est venu, il m'a aidé, aidé à faire à frapper aux portes pendant l'élection. Et c'était quelque chose de très important pour un jeune homme comme moi qui commence à se lancer dans la politique. Au nom de tout le monde ici, dans cette Assemblée législative, j'aimerais penser mes condoléances sincères à, son, à sa partenaire Susan et toute la famille et remercier Barry de ses années de service à la communauté d'Ottawa et au Canada. Merci, Barry. Merci. Cela conclut la déclaration des députés pour ce matin. Je suis heureux de savoir qu'il y, qu y a plusieurs pages aujourd'hui parmi nous aujourd'hui. À Queens Park, il y a le frère et la sœur d'une page ici présente aujourd'hui. Nous avons les saluer. Il y a les parents de, Frege, de Paige Fraser. Nous aimerons également... Les, leur souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Merci. Député de Niagara-Centre a un, un rappel un règlement. au règlement. Oui, J'aimerais demander un moment de silence pour les travailleurs de Sainte-Catherine qui sont décédés vendredi. Le député Demande un moment de silence en mémoire du, des travailleurs qui sont décédés vendredi dernier dans une tragédie. Convenu Convenu. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Thank you very much. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir.